Et salut tout le monde on se retrouve donc sur The Witcher 1 pour l'épisode 8 Dans l'épisode 7 euh, on avait parlé à Shani qui nous avait dit d'aller voir Zoltan Chivet concernant l'arme Il va falloir aussi qu'on continue les quêtes Alors j'espère que le son sera bon ce coup-ci euh, que la musique sera pas trop forte parce que vu que j'étais passé d'un jeu à un autre les deux épisodes précédents la musique était un petit peu forte et vous m'entendiez beaucoup moins j'espère que ça passera mieux sinon j'essaierai de régler ça pour le prochain épisode donc on va devoir aller je crois que c'est un peu fort encore hein. je suis pas sûre bon alors, on a apparence trompeuse. On ne peut pas la faire. Au travail des filles, celle-là, oui, mais... Havre de paix. Je dois me rendre sur la digue. Non. Non. Joseph, on cherchera plus tard. J'ai battu Carmen, je vais trouver d'autres avec Ça, c'est quand on avait fait la partie souvenir d'un glaive voilà je devrais parler à Zoltan il est très au fait de ce genre de choses on va suivre ce quête bon. au niveau de la map euh, au niveau de la map Okay, il est ici. Les Zoltan, c'est le nerf, en fait, euh, qu'il y a dans la, dans la taverne. Hein. La taverne de l'ours poilu. Bienvenue, voyageur. Il paraît que vous achetez des bijoux. Et si c'est le cas alors, Je n'étais pas parti pour parler au voyageur, pour faire la quête du voyageur, mais euh, puisqu'on l'a trouvé, autant l'affaire. Alors dites-moi qui achète des écussons de la salamandre. Dites-moi qui achète des écussons de la salamandre, ou votre mère ne vous reconnaîtra plus. Laissez-moi. Oui. Laissez-moi. J'aurais pas dû dire ça. Je vois pas le nain, là, hein. Alors, Oh, C'est Coleman. Hein. Tu veux acheter un truc Qu'est-ce que vous vendez De la poudre blanche, du fistek. J'aurais dû m'en douter. J'ai d'autres trucs pour mes amis, mais t'es pas mon ami. Bien. Tu veux acheter un truc Il nous en faut du fistec pour euh, l'autre là. Voilà. Alors, on n'était pas parti pour ça. Boucanier. Qu'est-ce que tu veux Comment vont les affaires Les vieilles putes ont des ailes. Dégage, sorceleur. Tu veux acheter un truc Vous avez besoin d'un sorceleur Bah, puisque tu proposes. Oui. Il y a une maison hantée. C'est plus un boulot d'exorciste que de sorceleur. Des fantômes Ce qui compte, c'est le résultat. Je veux des chaises qui ne bougent pas, des portes qui restent fermées et la vaisselle qui tient au mur. Tu veux jeter un d'œil Je vais voir ça. À la bonne heure La maison est à côté d'entrée des égouts, près de la porte de la digue. Rien ne vaut un bon vitrier pour éliminer les courants d'air. <tousse> pas le nain, on va aller porter à Joseph euh, son fichnet qui est là. Je que c'est le mieux. Alors, vu qu'on ne trouve pas le nain dans la... ici, alors que pourtant, normalement, euh, il devrait être là. Donc, il faut peut-être attendre la journée, à hein, moins que je l'ai raté. Euh... Chef des bandits, Malchura... Ah, je bandits Ça pue encore. Donc je pense qu'on va aller porter le, le, la drogue à, au garde. Je pense que c'est le mieux. Faut que je bastonne quelqu'un. il faut que j'aille ici donc tout droit à droite oh là là vrai labyrinthe, hein. c'est à fou là. Hop, hein. On va lui donner sa drogue à l'autre. Osez-les, que savez-vous sur le prisonnier de la salle montre Et pourquoi je vous répondrais Le capitaine me tuerait. Je peux être très convaincant. De la poudre, ça aiderait. Je ne refuse jamais du bon fistèque. Parlez-moi du prisonnier de la salamandre. Mais. <rire> Je ne sais pas grand-chose. Où est-il Ils l'ont emmené à l'hôpital Lepioda. Merci. Alors. Je dois parler aux prisonniers détenus à l'hôpital. On va faire celle-là. Que j'aille à l'hôpital. Ok. Alors, le prisonnier... Ça. On, On va, va tous faire. mourir. Ne vous, vous approchez pas du prisonnier. Ne vous approchez pas du prisonnier. Je veux lui poser quelques questions. Il y a du garbuche dans le couloir. Sable pendit, c'est beau qui les a envoyés. Mmh. On va tous mourir. Mmh. Oh You got too smooth. Non, se Alors, il est temps de retourner voir Raymond pour tirer les conclusions de nos découvertes. J'ai fait un sacré boulot d'enquêteur, j'ai commencé à faire parler Vincent et j'ai interrogé le témoin à l'hôpital. J'ai trouvé de nouvelles pistes menant au Boucanier et à Calcstène. Il est temps de retrouver, retourner voir Raymond. Et eh ben, on est parti. Et Raymond, il est où Il est là. Ok. Ok. Я не могу J'espère qu'il est en haut, en train de dormir. Ouais. Vraiment. Je suis tout oui, Blanc. J'ai vu le prisonnier. Il a été causant Il n'a pas eu le temps. Les hommes de Boucani ont attaqué. Vraiment mmh, Bizarre. Boucani a tout intérêt à faire disparaître la salamandre, à moins que j'ignore quelque chose. Javed l'a peut-être effrayé, ou... corrompu. À vérifier. Vous avez pu tirer quelque chose du prisonnier Le prisonnier n'a prononcé qu'un mot. Kalksten. C'est logique. On a peut-être découvert un des associés de Javel. Kalksten a pu participer aux expériences. Je l'ai rencontré. Il n'a rien de criminel. Il faut suivre tout les pistes. Au travail. Je vais en parler à mes contacts. Gardez un œil sur Kalksten. Gagnez sa confiance qui vous confie ses secrets. Quelle est la prochaine étape de l'enquête C'est comme aller à la pêche. Faut de la patience. Je préfère la chasse. Alors, gagnez la confiance de Calistein. Le mieux serait qu'il vous engage. Et parlez aussi à vous, Mais attention, il n'aime pas qu'on chatouille. Ok. Je dois parler à et l'alchimiste, et gagner sa confiance. Alors j'étais parti sur la quête du nain, je me retrouve un petit peu partout. Alors... Je voir l'alchimiste. Dégage J'ai des affaires Dégage à régler. Dégage, Dégage ou je t'émange comme un chien Essayez pour voir. Attrape le Tu Dégage. oses défier la salope Carlstein, non, on va voir Carlstein et après on ira voir euh, valider la quête des prostituées. Alors, il faut qu'on aille parler à Carlstein. Enfin, le sorceleur Gérald répond à mon appel. Nos chemins se croisent à nouveau. J'ai encore besoin de vos services. Pourquoi Une affaire grave, une découverte de nature a révolutionné la chimie. Et elle concerne votre profession. Continuez. Mmh, J'ai perdu le fil de mes pensées. Vous aviez une mission. aidez moi à faire aboutir l'œuvre de ma vie. Il y a une tour dans les marais forestiers près de l'ancienne Vidima, avec une princesse au sommet et un dragon au pied. Hum, je passe mon tour. Silence. La légende veut que cette tour ait été érigée par un mage alchimiste. Pas question de princesse ou de dragon. Et que devrais-je faire? Le mage est mort il y a longtemps et la tour a sombré dans l'oubli. Le pouvoir qu'elle renferme a transfiguré les créatures alentour. En gros, elle fabrique des monstres. Précisément. Je veux en examiner la source sur ce et rédiger un essai qui me fera passer à la postérité. Je m'emparerai des secrets cachés dans cette tour depuis tant d'années. Mais, et c'est là que le blesse, la tour est fermée. Je paierai mille au celui qui m'y fera entrer. Ce ne sera pas une promenade de santé. Je vais étudier la question. Si la tâche était aisée, je n'aurais pas besoin de vous. Entrer par effraction dans le laboratoire d'un mage est ardu, nous devons d'abord nous renseigner sur la tour. Nous renseigner Interroger les anciens et les habitants des marais. Lisez les livres. Rien ne vaut la retranscription de la sagesse passée. Vous avez des titres en tête Les passages secrets de Ramsan Alvaro et un traité d'alchimie. Euxophore. je sais qu'un nain avait un exemplaire des passages secrets. On n'a plus entendu parler de ce qu'on livre. Hein. Vous pouvez essayer ma dernière pension pour les chercher. C'est un cristal qui relie mon atelier au site d'énergie. Il vous permettra de vous téléporter en désintégrant votre corps en milliards de particules pour les faire voyager dans le continuum espace temps Et il reconstituera mon corps dans votre labo. Vous en êtes sûr? Il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négligeable. Je dois trouver deux livres pour Kalstein. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a de nouveau au travail des filles euh... Retournez voir la mamie. Bienvenue Mettez-vous à l'aise Bienvenue Mettez-vous à l'aise Ne vous manquez pas de la Que je lui ai acheté un châle, elle n'en veut plus. Un euh... peu pénible, mamie, quand même. Il faut que nous parlions. Par Qui est-il Des gens Les sont morts, morts à l'hôpital. Tu viens pour, pour, pour quelque, quelque chose j'ai interrogé les prisonnier. Des voyous nous ont interrompus et le garde a découvert leur corps peu après. Mmh. Quoi qu'il en soit, le prisonnier doit être transféré en lieu sûr. Merci, Chani. Je fais de mon mieux pour veiller sur toi. Relativement sexy, quand même. Euh... Bonjour, Chani. Je voulais te parler. Qui est-il Parfois. Je rêve de la bataille de Brenna, le massacre. Je suis désolée. Justement, je ne suis pas désolée. Je me réveille fraîche et dispose comme si j'étais habituée à la souffrance, tu comprends Oui. Merci. Parfois, ça fait du bien de se confier. Je suis là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en quête au et les filles Mais bon, là, je les trouve pas. Ça, là, on peut pas la suivre. Havre de paix. Je dois me rendre sur la digue où le Varlaine le marchand, me confiera une mission. Ça, non on peut pas la suivre. Mouchard. J'ai promis à Coleman d'inspecter la prétendue maison de thé. Je dois me rendre sur place, vérifier s'il y a un véritable danger et l'éliminer si nécessaire. Je dois trouver... J'ai reçu la clé de la crypte dans les égouts. Je dois trouver la porte que je prête à déverrouiller. Oh, on a beaucoup choses à faire, à euh, rechercher. Il semble qu'un homme riche offre des récompenses pour des broches de salamandre. Je dois parler au messager de celui qui combat la salamandre. Je vais le retrouver ce soir à l'ours. Bon, ben, bah, allez là-bas Ok, c'est à l'autre bout de là où je suis, comme Euh. Hum, j'ai perdu, perdu la suite de mes pensées. pensées. Parlons un peu de la salamandre. Mmh. Je crois que vous êtes de mèche avec la salamandre. Comme moi Pourquoi J'aimerais bien le découvrir. Qu'est-ce que vous cherchez Certains indices mettent en évidence votre relation avec la salamandre. Des indices Le blessé de la salamandre a prononcé votre nom. Bien sûr, puisqu'il a travaillé pour moi. Dans quel but Pour m'aider dans mes expériences. J'ignorais qu'il qu s'était avec une organisation clandestine. Il devait distiller la cinquième essence et épouster la pierre philosophale, c'est ça Il devait notamment me protéger contre la salamandre. Il a risqué sa vie pour moi. Hors oh, de ma vue Je ne vous crois pas. Je n'en sais pas encore assez. Changeons de sujet. Pas de temps à perdre. Si vous trouvez ce criminel, je vous aiderai. Mais revenons à nous. boucanier. Certains indices laissent supposer des liens entre le boucanier et Hazard Javet. Je vais parler au bandit et tâcher d'en prendre pour, pour plus d'informations sur le boucanier, voir la section personnage du journal. Tu vas parler au boucanier de ses opérations avec Hazard. Ok. you <laughs> Si on veut, parlez-moi de la cité. Nous affrontons plusieurs crises sérieuses. Ils sont décrétés ont décrété la, la quarantaine à cause de la peste. La peste. Les écureuils défient l'ordre les monstres affluent par centaines. Et nous devons nous méfier des brigands. Comme le barbe l'a chanté, Vizima est un bordel en feu. Je m'intéresse aux brigands, mais d'un genre peu ordinaire. Ils sont... <rire> différents. Ils agissent brutalement et efficacement surtout la nuit, leur but reste obscur. Vous ne parlez pas comme un sirop de chaussures. Qui ne cache pas un squelette dans son placard Je vais m'occuper de vos bottes. Je vous ai assez ennuyé. Et je suis très occupé. C'est souvent en vue, mais... Vous fallait bien de tout dire. Le nom d'Azard vous est familier. J'ai une règle d'or. Avant de trancher la gorge de quelqu'un, je lui donne un dernier conseil. Ne me menace jamais. N'oublie pas ça. Je veux dire, dans la vie, tout est une question d'image, tu vois. Je veux vous parler de la salamandre. Vite alors. Dès qu'il s'agit de la salamandre, vos hommes deviennent nerveux. Mes gars sont comme moi. Ils aiment pas la salamandre. Je vois. On règle vite ses comptes dans la pègre. Autre chose. Pourquoi avez-vous contacté Berengar En quoi ça te regarde C'était mon frère. « J'ai l'air d'une pute, à ton avis ?»« Non. »« Alors pourquoi t'es seul culé Pour la dernière fois. »« En quoi ça te concerne ?»« C'était un ami. »« Je soupçonne la salamandre d'avoir joué un rôle dans sa disparition. »« Des a ficoté avec la salamandre. »« Comme on dit, garde tes amis près de toi. »« Et tes ennemis encore plus près. »« Il a disparu dans le marais. » Kalexten a engagé un de mes gars pour le retrouver, et il a disparu lui aussi. C'est tout. Allez, gars. Vos hommes m'ont attaqué à l'hôpital. Tu délires. Je les ai envoyés récupérer des nôtres. Pourquoi ne suis-je pas convaincu Rien à foutre que tu me crois ou pas. Dans ce cas, c'est un malentendu. Désolé pour vos gars. La vie est une pute, et puis on meurt. A... Maintenant, dégage. Même si je n'ai aucune preuve de votre innocence, je vous pique de la liste des suspects. Je suis, suis désigné à vous croire. Merci, mais, mais je ne veux pas te baiser les pieds, pieds pour ça. ça. Si tu trouves cet fait de jamais, n'oublie pas de m'en parler. Et si Et tu tombes sur un de ces soufflis je me ferai un plaisir de le faire parler. <tousse> Dans, dans une de ces ruelles sombres. C'est là pour te barrer Attention, attention l'objet de la proue sur mes bras non plus Il s'approche pas Mais est sûr, la, la proue serait bien à Tu veux t'encanailler Oh diable, la proue de distance pacifique Hum, ne t'aime pas tu cherches des Tu travailles ou tu te promènes, promènes. J'ai des tarifs des avantageux, avantageux pour le transport. Où, Où allez-vous Mon bâcle à la navette entre Kizima et Marais. A plus tard. tard. Les sauts sont, sont agités. Agité. Faconte à chemin transport. Amenez-moi Amenez de l'autre côté. côté. Allez, on, on se décide Ok, ben on va rester là pour cet épisode numéro 8. On se retrouvera très vite ben, pour l'épisode 9. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a des quêtes de partout qui viennent. Et il y a un système de jour et de nuit. Donc pour un quêtes c'est un petit peu compliqué. Donc dans l'épisode 8, ben, on, on explorera un petit peu les marées là. Et puis on verra ce qu'on a en quête. Euh, apparemment là, il faut que je questionne les habitants des marées. J'espère que je n'aurai pas de monstres trop euh, méchants à tuer. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu. Euh, ben, J'attends vos retours. Un petit pouce en haut euh, pour encouragement, pour dire que ça vous a plu. Un petit pouce en bas, si ça vous a pas plu. Et puis, bon, si vous avez des conseils, il n'y a aucun problème. Je suis tout oui sur ce plein bibi, plein zouzous. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 9. Bye bye